Bonjour à tous, allez c'est parti pour l'Expresso, aujourd'hui on va parler de peau verte chez Games Workshop, de sorties pour Star Wars Légion. On aura euh, un petit peu de jeu de plateau, des petits coups de gueule parce qu'on est sur Pierrot et puis évidemment des petits coups de cœur. En attendant n'hésite pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti Allez, on commence avec le codex Orc hein, euh, qui sera enfin disponible en préco à partir du 4 septembre à 11h. Alors celui-ci c'est celui, celui hein, qui était dans la boîte des Alpagers. je sais que ça avait créé un petit émoi euh, dans la communauté puisque euh, on se demandait quand est-ce que le codex sera euh, disponible, et bien voilà, le problème est corrigé, hein, euh, faute avouée à moitié <rire> pardonnée, euh, on n'aura pas attendu trop longtemps pour avoir la possibilité euh, de l'acquérir, donc je pense que c'est une bonne chose. On aura également euh, la dispo euh, de la Patrol Box euh, qui euh, devrait tourner aux alentours euh, des 110 euros puisque c'est le prix hein, de la Patrol Box avec trois très très beaux hélicoptères, un gros gombenka et puis euh, des boys et euh, bien entendu hein, leur chef de file. On retrouvera euh, sinon euh, les pistes Snaga Boys euh, que l'on a euh, déjà euh, pas mal vu. Euh, sinon, un très très beau euh, Beast Boss que je trouve absolument génial avec euh, ce petit euh, personnage qui a un œil euh, en mode cible. Euh, franchement, c'est euh, vraiment euh, superbe. Tout droit sorti euh, d'Iron Maiden, on aura euh, The Grotte euh, Vorksnaga. Euh, sorti des années 90, euh, clairement, et puis euh, sur euh, leur monture, euh, les euh, Squigots euh, Boys seront également euh, de la partie. On aura euh, sinon une version, normalement, quasi euh, définitive du battle wagon hein, qui était en fait déjà sorti mais avec des suppléments euh, pour euh, l'améliorer là on devrait être euh, sur une version définitive sinon n'oubliez pas également vous aurez la possibilité de euh, vous équiper de vos dés qui voilà, sont largement passables hein, c'est pas ce qu'il y a de plus chouette et puis surtout de vos cartes en français, n'oubliez pas, hein, les cartes françaises lorsqu'elles sont out of stock, il n'y a pas de réédition. Enfin, on terminera avec le Big Head Boss Bunker, euh, Voilà un gros bunker qui colle bien avec les modifications apportées par la V9. En mon absence la semaine dernière, je n'ai pas traité des précommandes de samedi dernier. Il y avait notamment Warhammer Underworld Beastgrave, l'Arena Mortis V2 pour 33 euros à peu près. N'oubliez pas que tout ce que je viens de vous présenter sera disponible à la commande ou à la préco chez mon partenaire qui commence avec le code Pierrot, vous avez moins 10% sur toutes vos commandes, excepté sur la librairie. Côté Légion, euh, n'oubliez pas la fin de la vague maudite avec euh, les doubacks, ça y est, on, on, on y est hein, euh, en français, c'est sorti euh, la semaine dernière. Euh, C'est dispo euh, à la commande. Euh, bon, voilà, on aura terminé cette vague maudite. Euh, un grand merci à Initiative Star Wars Legion euh, pour euh, l'influence qu'ils auront réussi à obtenir grâce à la Confinement Cup. Euh, je pense qu'on les remerciera jamais assez parce que ce sont absolument des figurines exceptionnelles. Euh, petit bémol sur Yoda, hein, donc vous savez qu'il a été euh, repoussé il y a euh, certaines dates qui ont été euh, proposées, mais moi bah, je préfère tout simplement euh, ne plus euh, m'y avancer. Et euh, ben forcément c'est là qu'apparaît euh, le début des coups de gueule, parce que ben, Yoda a repoussé. Il m'est arrivé une aventure assez incroyable avec euh, les Pokémon pendant les vacances. J'ai voulu acheter euh, des Pokémon à Calliope et en fait ben dans le magasin on m'a tout simplement dit euh, je peux vous vendre qu'un seul blister, juste un blister, voilà, euh, tout simplement parce que voilà, c'est rupture de stock euh, de fou, euh, incapacité euh, d'en avoir, euh, d'en ravoir, euh, dans les FNAC, dans les grands magasins, euh, ben, c'est simple, il n'y en a plus, alors c'est lié au comportement de certains connards qui achètent l'intégralité du stock pour ensuite faire de la plus-value sur internet, donc ça c'est mon premier coup de gueule. Mais je pense que ce genre de comportement n'arriverait pas si euh, en fait le distributeur assurait un minimum et euh, ben là j'arrive plus à leur trouver d'excuses quoi. Franchement ça devient n'importe quoi, surtout sur une licence comme Pokémon, comme si on n'était pas capable de se dire que ça va marcher et que, éventuellement il faudrait peut-être un petit peu anticiper. Oh, alors voilà, ils nous sortiront des excuses de Covid, de, de marché chinois, de problèmes d'impression, de tout ce que vous voulez, mais euh, oui, tout s'entend, euh, tout se comprend, et puis on n'a pas envie de taper sur des gens qui travaillent. Euh, voilà, j'ai toujours dit que j'en avais marre du drama, mais euh, là, franchement, pour ce coup-là, ça, ça, ça devient n'importe quoi. Voilà. Euh, parlant euh, maintenant euh, des jeux de plateau, ben, euh, là aussi, j'aurais pu vous parler. De, de Bloodborne qui va être super sympa, qui sera sans aucun doute un jeu extrêmement punitif et, et très compétitif, mais bah, là aussi, vous savez quoi, comme c'est du mini en note, c'est en rupture. Voilà, allez, on passe à autre chose. On passe à autre chose et on passe À euh, Yellow qui euh, nous sort une nouvelle extension pour un Alors attention, c'est pas celle-là, puisque ça, c'est la euh, première version d'un match dans laquelle euh, vous aviez un combat de figurines euh, qui était plutôt, comment dire, euh, déstabilisant, hein, déséquilibré, volontairement déséquilibré, c'est un peu du système euh, pierrefeuille feuille cailloux ciseaux euh, Dans cette première boîte, il y avait euh, la Méduse, le roi Arthur, Alice et, euh, et Simbad, donc des personnages euh, d'univers de, vraiment, vraiment décalé Et là, en fait, dans cette nouvelle boîte, on va retrouver Dracula contre Sherlock Holmes, contre euh, le Dr. Jekyll et Mr. eye et contre l'homme invisible euh, voilà ça fait euh, des économies euh, de figurines non je présente <rire> bon ce sera au prix de 39 euros et euh, franchement je vous le conseille vivement Sinon on va retrouver également City Builder qui est un jeu de pose de tuiles euh, qui peut se jouer soit en compétitif, soit en coopératif, soit en mode solo. Dans ce jeu vous êtes un magistrat, vous êtes envoyé dans une nouvelle province de la Romantique et puis vous devez euh, développer votre ville, euh, aider à étendre l'influence bien entendu romaine en utilisant une planification ingénieuse et vous devez faire croître en fait, vos villes, vos régions et répondre aux demandes des colons qui arrivent et qui s'installent et puis surtout plaire un maximum à l'Empereur donc en mode compétitif ben forcément il va falloir être meilleur que les adversaires en coopératif plaire un maximum à l'Empereur et puis tout cela est jouable en solo où vous allez euh, notamment euh, recevoir des édits de l'Empereur et devoir euh, les euh, effectuer au plus vite bon c'est un petit peu cher c'est à 43,90€ mais euh, le jeu m'intrigue donc j'en parle Sinon, côté JDR, la campagne en forêt noire est un supplément pour les aventures en terre du milieu qui entraîne les héros aux côtés de ceux qui combattent l'ombre, menaçant d'engloutir la forêt et d'assujettir tous ceux qui y vivent sous sa canopée. On sera sur un supplément à 34,95 Allez, je vous parle de mes coups de cœur et notamment de euh, Shard of euh, Infinity, un de mes coups de cœur euh, de euh, cet été. C'est un jeu de deck building de chez euh, euh, Yellow. Euh, voilà, j'aime beaucoup les euh, systèmes de deck building. Moi, c'est euh, un système de jeu que j'apprécie particulièrement. Euh, avec euh, l'extension, vous aurez la possibilité de jouer à un joueur. C'est de 1 à 4 euh, à partir de 10 ans pour 30 minutes. On est dans un univers euh, futuriste. Via les mécanismes classiques hein, euh, des euh, deck building à savoir les systèmes de protection avec des boucliers qui vont euh, euh, empêcher euh, les attaques, euh, vous avez des héros que vous pouvez poser, euh, vous allez avoir euh, même euh, des, euh, des personnages que vous allez pouvoir payer hein, euh, et, puis, euh, et puis jouer euh, immédiatement. Et surtout un système qui est très intéressant, c'est qu'il y a un système de pouvoir en fait que vous allez capitaliser, d'énergie que vous allez charger. Et quand cette énergie est totalement euh, chargée, vous pouvez tout simplement faire un one shot sur votre adversaire. Donc ça c'est un mécanisme que moi je ne connaissais pas, peut-être qu'il existe dans d'autres jeux, euh, mais je trouve ça très intéressant et puis franchement euh, la partie graphique euh, de Shard of Infinity est absolument sublime, on en reparlera sans aucun doute dans un atelier. Un autre jeu dont je vous ai... Par contre déjà parlé ces cartes aventura donc là c'est la version de la sage j'en avais parlé dans un expresso euh, j'avais dit que je l'achèterais pour voir ce qu'il en était voyez c'est fait je peux pas trop vous en parler parce que sinon je vous spoil hein, on est sur un mécanisme identique au septième continent avec des cartes qui se découvrent et puis une aventure qui se vit en fonction de vos choix euh, voilà, je voulais juste euh, refaire une petite passe parce que euh, eh c'est euh, numéro 1 des ventes euh, chez euh, Philibert, donc soit l'Expresso est extrêmement influent euh, sur le marché, ce dont je ne doute pas, soit euh, votre serviteur a vraiment le nez fin, ce qui est vrai aussi. Et puis enfin, euh, le dernier jeu de cet expresso, c'est Diamant, toujours chez Yellow, hein, décidément. Jeu que j'ai testé avec euh, des amis euh, en Franche-Comté, à Besançon, je les salue et je les embrasse s'ils si me regardent. Euh, voilà, c'est un jeu que je vous conseille pour jouer avec vos enfants. Euh, moi, j'ai joué avec Calliope qui a 7 ans, le jeu est à partir du 8 mais 7, ça passe sans problème. Euh, voilà c'est un jeu qui est extrêmement facile à prendre en main, euh, qui est plutôt jouissif, assez intense hein, au niveau des émotions euh, En fait vous êtes des personnages, vous allez partir à la découverte d'une mine de diamants Et en fait vous allez euh, poser des cartes, découvrir des cartes euh, invisibles, faire votre chemin comme ça Et à chaque carte vous avez un nombre de diamants que vous allez partager en fonction euh, des joueurs qui sont actuellement sur le terrain euh, donc euh, si vous êtes euh, par exemple 4 et qu'il y a 5 diamants qui sont découverts, eh ben, on, chacun a un diamant et le dernier diamant reste sur la carte. Ensuite on progresse, hein, on continue euh, de découvrir et puis on, on capitalise comme ça de plus en plus de diamants. A chaque fois qu'on va retourner une carte, euh, on dit euh, à tous les joueurs euh, qui vont parier de façon euh, cachée, est-ce que euh, vous restez où est-ce que vous rentrez Alors, si on rentre, eh ben, tous les diamants qu'on a capitalisés vont être mis dans un coffre et donc sont conservés. Et puis, euh, ben, si on continue, ben, on continue à découvrir euh, des cartes et on continue à euh, on, on magasiner un maximum. Alors bien entendu vous allez me dire pourquoi rentrer, Eh bien tout simplement parce que euh, en plus de ces cartes là de diamants il y a des pièges, et qu'à partir du moment où un piège est révélé deux fois, tous les joueurs qui sont actuellement euh, sur le plateau perdent l'intégralité de leur mise qu'ils n'ont pas capitalisé en rentrant dans le camp. Donc en gros c'est un jeu de stop ou encore, hein, est-ce que tu continues à capitaliser ou est-ce que tu t'arrêtes là euh, J'ai trouvé ça grisant, il euh, y a à la fois le joueur mathématique hein, qui va euh, se la jouer euh, statistique et euh, qui va euh, euh, voilà, être vraiment dans le calcul du joueur de poker, et puis ceux qui seront plus comme Calliope, hein, dans l'émotion et, euh, et parfois dans la frustration. Euh, ça provoque des émotions euh, intenses, euh, ça se joue très rapidement, effectivement euh, entre 20 et 30 minutes par partie, et c'est extrêmement addictif. Voilà, ça s'appelle Diamant, et je vous le conseille pour vous, et vos enfants. Voilà, j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur les sorties. En attendant, je vous remercie tous pour votre fidélité. Je remercie particulièrement tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Je vous souhaite une excellente rentrée avec de nouvelles formules. Vous allez voir, ça va être sympa. A très bientôt. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. Ciao